Dans notre premier épisode sur la compréhension des étirements, que vous pourrez retrouver juste ici, nous avions parlé de la logique de routine. Aujourd'hui, nous allons voir une première routine sur les membres inférieurs. Bienvenue dans Prépa et Performance. Il est important de mettre en place une routine d'étirement dans un but de prévention et de bien-être. Nous en avions discuté dans notre premier volet, mais la routine a pour but d'enchaîner des mouvements complémentaires. Autre avantage, si l'enchaînement a une sorte de continuité entre les mouvements, ce sera également plus facile à mémoriser. Or, dans le but de l'instaurer au quotidien, ce peut être un vrai plus. Qui plus est, on sait également que la stimulation des différents faisceaux sera plus complète par l'enchaînement. Proposée par Christophe Geoffroy, la routine suivante sera intéressante pour toutes les activités sollicitant de façon importante les membres inférieurs. On tiendra chaque position durant une vingtaine de secondes et l'on répétera le circuit deux à trois fois. C'est parti C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette routine d'étirement pourra vous être utile. Comme toujours, likez, commentez et partagez pour aider la chaîne à grandir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut